Quoi Dis moi que tu rigoles et que tu pleures pas Ouais ouais je rigole D'accord <rire> Je vais te montrer une vidéo là, je te la mets après parce que là euh, On est en bataille, moi je suis en mode tryhard tu vois Ouais je Tu vois, vois le truc bien. Tu comprends tu comprends, euh, tu comprends comment moi je suis un pro player Parce que, évidemment, si tu ne le savais pas, je suis un pro-player. Mmh. Je sais pas là où t'es, euh, Hydrolien, mais je veux bien que t'ailles défendre 4, là, parce qu'on va se faire éclater. Ouais, euh, je suis dans une voiture. Ah oui, donc là, euh, tu, tu es <rire> inutile, encore une fois, tu ne sers à rien. Et vous, vous êtes où, hein En vrai, moi je vais faire les caps parce que je veux des fonds de guerre, mais. Tu avoir une petite phrase, s'il te plaît, euh. Couton Comment Non, oh, c'est. Workie Ouais, ouais. T'as pas une soeur prendre... qui est majeure par hasard, non Non, je sais pas. ouais, ouais. Si, euh, La... je regardais OBS et tout, est-ce que le pont il s'est barré, en général, je sais pas quoi. Le con il s'est barré. <rire> Bien joué, tu tues les alliés en plus. Ouais, bah je, je regardais à droite. Et donc euh, tu me demandes si j'avais pas une soeur majeure Ouais. Ah, quand même, hein. Un hein, warki. Ouais, j'ai dit majeur après, j'ai pas dit. Euh... Comment tu le rappelles Go rappel. J'ai déjà commencé le rappel. Oh, j'ai vu l'ennemi. T'as vu la nuit ou l'ennemi? L'ennemi. L'ennemi. Qu'est-ce que tu me racontes? Je sais même pas ce que c'est. L'ennemi. L'ennemi. D'accord, ouais, c'est bien ça. Apprends le français, toi. <rire> bien. Non, non, parce que j'entends. Bien parler la France. J'entends. J'ai vu l'ennemi. Et après, je me demande, l'ennemi ou l'ennemi? Et tu me réponds l'ennemi. Et donc non, euh... toi c'est pas l'ami, il a pas d'ami de machin, c'est l'âne. Toi tu es un âne. Ah, toi ta mère c'est ta cousine. <rire> Répète un peu ça Warki, on va... on va pas s'entendre. Toi ta mère c'est ta cousine. <rire> ah d'accord. J'ai vu c'est qui avait dit ça, je, je crois que c'était un truc comme ça. Ah, je me suis fait euh, tuer. Toi, par contre, mec, t'as un, un fusil de sniper. Alors, tu veux jouer au sniper moi Il y a peut-être moyen qu'ils aient quoi, un APC euh, côté A, A4, un truc comme exactement. ça. Exactement. Je suis même tout à fait d'accord avec cette idée. Il y a beaucoup de monde, non Ah, bah, il y a un joueur qui l'a repéré. Je, je ne vois pas, moi. Je ne vois pas. Il va être crack d'ici peu. Attends il y, y a un ennemi juste là Oh je vais lui poser une mine à côté. Attends attends attends attends Tu le pas, tu le pas Ouais Tue le pas, tu le pas Ouais il a bougé Oh putain J'étais obligé <rire> J'allais lui poser une mine dessus hein. Ça aurait été tellement drôle Est-ce que Warky nous donnerait un petit ordre de défense ouais. Attends viens, <rire> Vas-y tiens, Av fais avance. Appuie sur la pédale. Moi je m'arrête là. Ouais, ouais. Euh... Non, non, reste dedans, putain. Moi je prends un AVS et je vais miner. Non, la Attic petite rivière à droite c'est miné. Il y en avait déjà un qui, qui l'avait fait avant moi. Il ah, y a un mec au garant à côté, enfin au, au Mouzine Dans la petite rivière. C'est là qu'on reconnaît le, le worky euh, pro player. Déjà en moto, enfin en voiture là pour aller récupérer le E3. Moi je me mets à la place euh, du mec safe. Parce que je suis un schlag. Faut se le dire clairement. En face. Chut, chut. Hop là, là j'ai fait combien de kills sur la, sur la voiture 3 ou 4 ah. donc plusieurs tirs à la tête. Ah d'accord. Ah, si vous prenez le 3 on va jamais les voir arriver. Bah c'est pas grave, t'avanceras avec nous, oh, Tu les triste. verras arriver. Il y a déjà du monde sur... Ah oui, ça va arriver en masse là sur E3. Ça risque qu'on le cape. Tu nous mets un ordre euh, dès que ça tombe, qui. Euh... Attends, mec. Voilà, ouais, ouais, t'as du copain russe. hein Oui. Même des mecs avec des pistolets. Je te laisse euh, respawn. Ok, euh, qu'est-ce que Y'a un mec à gauche dans une voiture, tourne un peu. Je la vois pas la boîte. Ah, oh. oh, je l'ai eu! Ah, oh, je l'ai eu! Dis-moi, il est où? Où est-il? Combien compte sur sur toi? 1, 6-1. Euh... Hop là, tu meurs. Il y a un APC qui crosse dans la forêt. Il y a un APC ouais dans la forêt à droite. Je sais pas où il est, mais euh... Questions e2, j'attends, que ça casse. Un APC bâché. Il y a déjà un allié en moto qui doit y aller. Ah bah c'est déjà détruit. Bien joué la team. Ces mecs réactifs. Oula. est 2-0 e2. Oula. Il m'aura fallu combien de balles? 5-1. Ah. Alors, c'est là, à ce moment-là. And that's this. At this moment, Jackson New. qui faut Moi, j'ai Jackson New euh, qui doit utiliser son sniper là. Parce qu'il y a du potentiel avec le sniper. Oui, mais non. Alors, si on me tire dessus aussi. J'aime Pas du tout cette cette perspective à feu info E2 combien 7-7-2-7-3-7-2-7-2. Tu mets toujours nous d'abord quand tu dis un nombre hydrolien. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est nous, notre faction, et après la faction ennemie. Donc, notre premier numéro, c'est. Nous, nous sommes combien et eux combien après moi C'est exactement ça. Allez, 2-0. Euh, deux... Vous êtes déjà au suivant Oh là là. 2-2. Comtesse ça retombe il y a une voiture de 3 mecs qui arrive pas grave on va les tuer Enfin 3 kills de plus ah putain il m'a tué j'étais vengé, couton Ah ouais, GG, 9-0 Pouf, ça fait une victoire rapide.